Bonjour, en... aujourd'hui on va regarder comment, euh, suite à l'installation d'un serveur euh, Xamp, on va regarder comment avec euh, notre serveur web Apache, on peut faire euh, quelques pages web et comment on, on gère notre serveur Apache euh, avec euh, Xamp. Alors tout se passe par le, le panneau de contrôle, on le, on le démarre. Donc ici dans le panneau de contrôle, euh, donc, cette première ligne hein, concerne le, le serveur Apache donc, euh, qui est ici démarré. Donc nous on va voir dans notre navigateur, donc en 127.0.1 dashboard, là on a la, la page de, de gestion d'exemple. De, Alors, notre serveur web, si on l'arrête et qu'on essaye de, de regarder une page, bah, notre serveur web ne peut plus répondre, donc la page elle devient inaccessible. Donc la première chose qu'on peut faire, donc donc c'est avec ce panneau de contrôle, c'est arrêter et démarrer notre serveur. là On le redémarre. Une fois qu'il est redémarré, bah, on peut euh, afficher... Euh, nos, euh, nos pages web. Alors maintenant, on va regarder euh, une deuxième chose, on va créer nous-mêmes euh, nous une, une page web. Alors, il y a dans ce mode contrôle, euh, voilà, le bouton Explorer, qui permet d'aller dans le répertoire d'installation de l'exemple, à savoir ces exemples, et plus particulièrement nous, ce qui nous intéresse, c'est le sous dossier qui s'appelle htdocs. C'est Ici, que tous les fichiers vont être placés, tous les fichiers qu que le serveur Apache peut envoyer à un navigateur euh, comme Chrome, là, ils sont placés dans, dans ce fichier-là. Dans ce dossier-là. Donc, dans ce dossier, on va créer nous un sous-dossier. Par exemple, on va l'appeler Welcome. Voilà. Donc, on va dans le dossier Welcome. Et euh, dans ce dossier-là, on va créer une, une page. Une page qu'on va, euh, qu va appeler. Euh, on va l'appeler comment cette page Donc, je vais la créer avec notre pad. Hein. Cette page, on va l'appeler Coucou. Donc, on va dire H1. Voilà, je fais un dossier euh, un dossier de, des balises à pour faire un texte coucou, et j'enregistre ça dans... Donc je vais dans C, exemple, htdocs, et dans mon sous dossier, welcome, et je vais appeler ça, donc c'est un document donc, de type HTML, et donc on va appeler ça coucou. Voilà, j'enregistre ça. Donc, mon, mon, mon fichier est créé. Alors, pour y accéder, il va falloir que j'aille. Donc, 127.001, ça correspond à tous les fichiers qui sont là. Après, il va falloir que je rajoute welcome et ensuite que je rajoute coucou.html. Donc, là, j'y vais. 127.0.1 slash welcome coucou.html et je fais entrer et mon coucou est affiché. Alors, euh, donc là, c'est la première chose. Donc là, je suis super content, hein, tout, se passe, euh, tout se passe bien. Alors, première chose à, à éviter, hein, c'est par exemple si je fais euh, une, une modification dans, dans Coucou, là. Et pour afficher cette modif, je me contente de faire un double clic dessus. Bah, je peux me dire euh, que tout fonctionne bien, euh, mais non, parce que là, je ne suis plus en train d'utiliser Apache pour accéder à, à, mon, à mon fichier. Je ne suis pas en train d'accéder, d'utiliser Apache, je suis en train de faire un accès direct au... Euh, au SEM de fichiers. si j'arrête Apache bah, et que euh, par exemple, pour voir les, les modifs, je fais une petite modification dans ce fichier euh, HTML, là, bah, quand j'actualise, ici, elle va être effectivement prise en compte, puisque je ne m'adresse pas au serveur Apache qui ne fonctionne pas, et donc ici, bah, si j'actualise, on va dire que le serveur euh, Apache n'y euh, répond plus. D'accord Donc là, c'est important de bien comprendre ça. Quand on accède à un fichier, on n'y accède pas euh, comme ça directement via le file système, on y accède via Apache, donc en donnant euh, l'adresse euh, HTTP de, de la page. Alors, on va regarder autre chose, euh, une autre petite chose, mais on est aussi là pour faire un peu de, de PHP. Hein. Donc on va faire un petit calcul. On ne va pas se lancer dans des choses démesurées, hein, donc... Euh, voilà, ici, ça c'est pour dire que le code PHP va être ici. Je vais dire qu'on affiche le résultat d'un top calcul qui s'appelle 1 plus 1. Donc normalement, ça devrait m'afficher 2. J'enregistre, je dis à mon serveur Apache d'actualiser, et là, ça me marque calcul, mais au oh, stupeur, ça ne me marque pas PHP. Alors donc là, ça veut dire que ce, ça, ça n'a pas été calculé, c'est pas affiché. Alors on peut regarder, donc en faisant, euh, on va regarder ce que, donc là, le, ce, que, ce, que, ce que nous, a, nous affiche le, le navigateur, c'est une interprétation de ce qu'il reçoit. Donc on, En allant regarder le code source de la page, donc c'est ce que réellement reçoit le navigateur, vous voyez, on, on voit bien que euh, ce qu'on a écrit a été envoyé. Et ça, manifestement, ça a été euh, ignoré. Alors ça, ça devient du fait que, euh, euh, on, on a un fichier HTML et pas un fichier euh, PHP. Donc, le serveur Apache, comme c'est de l'HTML, il envoie tout directement sans rien essayer de faire avec, euh, avec, notre, euh, avec notre document. Alors là, je suis en train de me battre. Voilà, donc ça, on va le, le fermer. On va le renommer en disant, c'est pas du HTML maintenant, c'est un peu plus que ça, c'est du PHP qui nous donnera du, euh, du HTML. D'accord Et donc là, je l'ouvre maintenant... Ici, dans, dans, dans mon éditeur, je ne fais aucune modif. Et je vais aller voir ce que ça donne dans mon serveur Apache. Alors maintenant, ma page, bah évidemment, si j'essaye je, de la voir, de l'actualiser, ça va pas marché parce que ça s'appelle HTML. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va lui donner le bon nom. Donc, PHP. Et maintenant, on a, super, le résultat de notre calcul. Donc là, on est des, des top champions. Hein. Donc, ce que reçoit le, donc on va regarder le, le code source, hein, ce que reçoit notre navigateur, c'est pas euh, ce code-là, hein, c'est ce code-là qui a été évalué, calculé par le serveur Apache. Donc, notamment ça, ça a été récupéré par le echo de 2. De hein, et euh, ça c'est ensuite envoyé au navigateur, qui lui peut afficher le résultat. Donc, arrivé à ce stade, on est vachement content, on a réussi à faire une, une page web dynamique qui est servie par notre notre, notre serveur Apache. Alors Là, petite précision, hein, si on est en file et qu'on fait en actualiser, bah là, un actualisé, là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe Ah oui, effectivement, bon, il me dit que c'est pas cet erreur-là que je voulais, voilà. Qu'est-ce qu'il fait Il nous dit ça. Et il nous dit, ah, qu'est-ce qui se passe Bah Oui, mais là, comme euh, on accède directement au fichier, bah, le fichier est envoyé tel quel. Windows, il ouvre le fichier, il donne ça à, à Chrome. Qui lui-même l'interprète et l'affiche. Chrome, ce n'est pas un interpréteur PHP, il n'évalue pas du PHP, donc il nous affiche cette page directement. Donc voilà, la première chose, c'est avoir un PHP et avoir notre, notre résultat. Euh, le résultat attendu. Alors une dernière petite chose à propos du, du panneau de contrôle. Euh, donc euh, ok. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici Il bah, y a une autre chose qui est assez intéressante. On a notamment les logs, ce qu'on appelle les access logs donc euh, c'est le fichier access.log de, de Apache, du serveur web, et dans ces access.log, voilà, on va retrouver tout ce qui a été fait aujourd'hui sur, euh, sur notre serveur. Donc Les dernières lignes elles sont placées en bas du log, et par exemple, vous voyez là, j'ai fait un, un, donc à 7h du matin, là j'ai fait un get de welcome.php. Vous voyez ici, ça commence à la racine du site web, tout ce qui est avant, on n'en parle pas. Le protocole utilisé, ça a été HTTP1. La réponse obtenue, ça a été 200, qui est le code HTTP pour dire OK, tout va bien. Et euh, 41, bah, c'est le nombre d'octets de, de, qui ont été envoyés euh, contenus dans cette page. Puis ça, c'est le user agent qui a, qui a permis d'accéder à cette page. Donc, on accède à ça. Euh, les logs, euh, on les a ici, donc en cliquant normal. Et... Donc, euh, bah, écoutez, sur ce, donc, on a fait un peu le tour de, de notre serveur. Euh, la prise en main de notre serveur Apache. Donc on sait l'arrêter, le démarrer. On sait placer des fichiers HTML ou PHP au bon endroit dans le, dans le système. On sait les afficher avec notre navigateur Chrome. Et dernière chose, on a regardé comment récupérer les logs pour savoir ce qui s'est passé sur notre serveur web. Donc sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.